Coucou, moi c'est Marion, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Dans la précédente vidéo couture, qui doit se trouver quelque part par là, je vous avais montré comment j'ai réalisé le patron et fait une toile d'essayage pour un corset des années 1890. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite. Alors, il n'y aura pas tout le corset qui sera fini aujourd'hui, parce que ce serait un petit peu long, du coup il va y avoir deux vidéos encore celle d'aujourd'hui où l'on va parler de la préparation des pièces et la suivante qui traitera de l'assemblage et des finitions. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je voulais quand même faire une petite remarque. Il y a énormément de façons de coudre un corset, énormément de façons de l'assembler, énormément de façons d'y insérer les baleines. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est juste une façon parmi plein. C'est parti avant de me lancer dans la version définitive, j'ai fait différents tests avec le tissu que j'ai choisi pour l'extérieur et deux types de coutil, parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait donc celui-ci qui est vraiment très très fin et très léger et celui-ci qui est un classique en coton un petit peu plus épais j'ai testé plusieurs types de coutures, couture rabattue, couture, couture ouverte avec quasi à baleine par dessus, quasi à baleine en coutil épais, quasi à baleine en coutil fin, le cordé parce que je vais faire pas mal de cordé sur ce corset et puis et puis pour finir comme vous pouvez voir normalement si la vidéo est coopérative on voit qu'il y a un sens dans le tissu de l'extérieur avec Là le droit fil qui est dans un sens et là il est dans l'autre sens et la teinte change du coup sur le moment, donc il faut que je fasse vraiment particulièrement attention au droit fil, mais après je vais peut-être en jouer pour faire certaines parties qui sont d'une teinte légèrement différente, peut-être faire ressortir les casiers à baleine, je vais voir, allons-y pour commencer je découpe les pièces dans le coutil c'est le même que le tissu le plus épais que j'ai utilisé pour mes tests juste la couleur qui est différente c'est un coutil herringbone donc un petit motif de chevron j'aurais peut-être pu choisir aussi le coutil le plus fin que j'avais utilisé pour mes tests il a une épaisseur qui ressemble à celle des corsets anciens que j'ai pu manipuler mais personnellement je suis plus à l'aise avec celui ci il a en plus l'avantage d'être en coton donc une matière entièrement naturelle alors que l'autre a une plus grande part de polyester, j'ai utilisé par contre le coutil fin pour les casiers, on le verra tout à l'heure je préfère, quand je fais des corsets, ne pas travailler en double. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Personnellement, je préfère couper les pièces une par une. Je trouve cela plus précis. Cela me permet de transférer directement les marques de coupe, les lignes pour les valeurs de couture et les différents repères sur toutes les pièces. En plus, cela me permet d'économiser au maximum le tissu. Ce n'est pas juste une question d'économie pécuniaire, même si le coutil est en tissu coûte une certaine somme, ça a ses avantages, c'est aussi tout simplement que j'essaye de gaspiller le moins possible de tissu, d'avoir des chutes aussi petites que possible. D'ailleurs tout toutes les chutes que j'ai qui ne peuvent pas être utilisées pour autre chose sont envoyées au recyclage textile. Pareil pour les restes de toile. Je travaille avec des pièces de patron qui sont tracées sans valeur de couture parce que c'est plus simple pour les dessiner le patron et pour le retravailler. Je dois donc ensuite marquer individuellement les valeurs de couture sur chaque pièce. Ça me permet également d'avoir des marges de couture que je pourrais décider différentes selon les endroits du corset ou si je dessine de refaire le corset mais avec une autre méthode d'assemblage. J'aime aussi beaucoup avoir la ligne de couture elle-même qui est marquée, ça me permet encore une fois plus de précision. Pour le tissu extérieur, je travaille là encore en simple épaisseur, toujours pour minimiser les chutes. Je me sers des pièces de coutine comme gabarit que je viens épingler sur le tissu extérieur avant de découper. Le tissu extérieur était un tissage pas extrêmement stable, donc du coup je préfère me laisser un petit peu de marge. En plus, cela va me permettre un peu plus tard dans la réalisation, vous le verrez, de gérer le rond du tissu. Donc je découpe un petit peu large, les valeurs de couture en trop seront ensuite recoupées. Encore une fois, faire de la corsetrice c'est vraiment un travail de précision. Ça vaut le coup de prendre le temps de bâtir à la main. Je bâtis notamment les lignes de pli et de couture, là où je vais insérer le busque plus tard. Je passe aussi une ligne de points de bâti au niveau de la poitrine au-dessus et au-dessous de la zone qui va être cordée. Je vais passer les fils de cordée entre le coutil et le tissu extérieur au niveau de la poitrine. Il y a donc une certaine possibilité pour que les pièces se déplacent légèrement pendant ce travail-là pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, surtout sur ces pièces qui sont très longues. Je viens faire là des rangées de grands points horizontaux que j'effectue soit de haut en bas, soit de bas en haut, selon l'endroit. Cela me permet donc aussi de gérer le rond du corset. Il faut savoir que dans un corset, les deux épaisseurs ne vont pas exactement parcourir la même distance. L'épaisseur qui est à l'intérieur, au plus près de la peau, aura besoin d'être un tout petit peu très légèrement moins longue que l'épaisseur qui est à l'extérieur. C'est minime, mais c'est suffisant pour pouvoir créer des petits plis, des tiraillements un peu disgracieux. Du coup, on essaye de gérer ça avant d'assembler les pièces. C'est quelque chose que je fais donc sur les pièces qui ont un descendant en dessous de la poitrine et que je vais devoir faire aussi sur les pièces du dos qui sont les pièces les plus larges de ce corset, celles où il risque donc d'y avoir le plus de décalage. Pour cela je travaille soit directement à la main en mettant la pièce en forme de ma main non dominante, soit en posant la pièce sur un espèce de gros coussin rigide qu'on appelle un cochon. La zone de la poitrine est une zone qui est fréquemment cordée pendant la fin du 19ème et même un petit peu après. Le cordé, ça va être une technique qui va permettre de donner une forme en douceur et d'offrir un meilleur soutien aux zones concernées. Je vérifie qu'il n'y a pas trop de décalage entre mes deux pièces. La couture entre les deux pièces va certes être recouverte avec un casier à baleine, ça va donc pouvoir cacher quelques légères imprécisions mais il faut faire attention quand même, la preuve. J'avais commencé par tracer mes cordées en les faisant tous les deux exactement de la même largeur. Erreur En fait, les cordes vont arriver avec un angle légèrement différent au niveau de la couture, ce qui fait que le bord de la pièce sera un petit peu plus en diagonale d'un côté que de l'autre. Du coup, il faut aussi que je garde cette légère différence pour donner l'impression d'un cordé en continu entre les deux pièces de la poitrine. Et maintenant, L'aventure du cordet. Pour cela, il a fallu que je me procure une aiguille type aiguille à traputo ou à boutis. Ce sont des aiguilles qui ont un chat large et qui sont très longues, qui me permettront donc de parcourir la totalité du casier que j'aurais fermé. Le seul petit souci avec ces aiguilles, c'est qu'elles sont pointues. Or, moi, je ne veux pas qu'elles passent à travers le tissu, je veux rester entre les deux épaisseurs. Donc, on sort la lime. Pour faire mon cordé, j'ai utilisé une ficelle pour paquet cadeau qui vient d'un magasin jaune et bleu suédois. La corde est composée de deux petites cordes de papier qui sont entortillées. Dans mes essais, j'avais trouvé que ça faisait quelque chose d'un petit peu trop épais. J'ai donc choisi de désentortiller la corde et de l'utiliser par moitié uniquement. Déjà, ça m'a permis de pouvoir l'enfiler sur l'aiguille beaucoup plus facilement parce que les deux épaisseurs, c'était vraiment trop épais. Pour faire du cordé, il y a différentes possibilités. La première, c'est d'insérer la corde entre les deux épaisseurs de tissu et de venir coudre à ras avec un pied à fermeture éclair. La deuxième, c'est de faire d'abord les lignes de couture et ensuite insérer la ficelle ou la corde qui formera le cordé. C'est la deuxième option que j'ai choisie. J'ai refait quelques tests donc avec la méthode que je voulais employer finalement où je cousais en premier les casiers dans lesquels j'allais passer la corde. J'ai cousu pas mal de lignes parallèles, vraiment pas mal de lignes parallèles. Ensuite, on peut donc enfiler la corde et voir ce que ça donne au niveau texture. Autre petit détail dont je me suis rendu compte lors de ces nouveaux essais, c'est que les cordelettes de papier, même des entortillées, gardaient le relief qu'elles avaient quand je les avais achetées chez le Grand Suédois. Du coup, pour les lisser, je les ai passées au fer à repasser. Étape suivante, un peu monotone et raccourcie pour les besoins de la vidéo, c'est de nouveau coudre plein, plein, plein de lignes parallèles. Tout va bien, j'ai fini mon cordé. J'ai fini deux pièces symétriques de cordé. Non. Cette pièce est bonne celle-là j'aurais dû corder suivant ce trait là et pas suivant là pour ça que là il y a marqué un a ah, je vais m'accorder pour partir de b dommage Et voilà, toutes les pièces se sont préparées, ou presque. La pièce qui va former le côté de mon corset est entièrement cordée, sauf un petit bout en haut qui est séparé. C'est juste que j'ai repris un design que j'avais trouvé sur un corset de la fin du 19e siècle. Donc j'ai préparé ma pièce cordée en prévoyant un petit peu plus large, parce que aussi avec le cordé, ce à quoi il faut penser, c'est que quand on va manipuler le tissu, il va pouvoir rétrécir un petit peu. Une fois que le cordé a été fait, j'ai repris mon patron papier pour retracer précisément les lignes de couture. Les valeurs de couture et recouper à la bonne dimension. voir la préparation des casiers à allons voir la préparation des casiers à baleine encore autre chose à faire avant de finir cette pièce elle va avoir un casier à baleine au milieu et uniquement dans la partie basse du coup allons voir la préparation des casiers à baleine j'ai utilisé deux épaisseurs de tissu pour faire mes casiers à baleine. Il y a bien sûr euh, le tissu extérieur pour l'aspect visuel, et pour la solidité à l'intérieur, j'ai mis une épaisseur de coutil. J'ai utilisé le coutil fin dont je vous avais parlé en début de la vidéo pour éviter d'avoir des casiers trop épais. Maintenant, je vous montre mon petit truc pour avoir des casiers vraiment très réguliers. Ce sont des barres de repassage. Ce sont juste des barres un petit peu plus larges que mes baleines qu'on peut repasser. Elles existent en plusieurs largeurs, en l'occurrence. J'ai utilisé la largeur qui fait à peu près 2 mm de plus que mes baleines, ce qui me donne un petit peu de marge, notamment pour coudre les casiers sur le corset. Pour commencer, on plie simplement les deux tissus l'un après l'autre autour de la barre et on vient coudre à ras avec un pied à fermeturer clair ça me permet de faire en fait de grandes longueurs de quasi à baleine qu'ensuite je peux juste recouper à la dimension du corset là où je vais l'appliquer Ensuite on passe au fer à repasser, on fait tourner légèrement le tissu sur la barre de façon à ce que la couture se retrouve en gros au milieu du futur casier. Premier coup de fer Vous voyez que je m'étais gardé une marge de couture plus que raisonnable. Pour la rétrécir maintenant et dégarnir au maximum les épaisseurs, j'utilise un ciseau à appliquer. C'est des ciseaux qui permettent de soulever le tissu que l'on veut découper sans abîmer celui qui est en dessous. Ils sont faits particulièrement pour tout ce qui est justement les appliquer, le patchwork, mais ils peuvent servir à plein de choses, notamment ici, dès qu'il s'agit de dégarnir des épaisseurs. Ça évite de vous retrouver avec un trou dans le tissu du vêtement, là où vous ne vouliez pas. Ou pas de tronc. Une fois qu'on a enlevé la barre de repassage, on passe un dernier coup de fer, de façon à ce que le casier soit bien plat, bien d'une largeur homogène tout du long. Reprenons maintenant la pièce de côté. Je commence par tracer l'endroit où je vais poser mon casier à baleine, et ensuite il faut le fixer en place. Je vous avoue que ça n'a pas été super facile, j'ai fait un premier épinglage qui n'était pas évident parce que bah, le cordé c'est un petit peu dur. Donc il y a eu un premier épinglage puis un deuxième épinglage dans l'autre sens, une fois que c'était bien fixé au bon endroit et ensuite j'ai bâti mon casier avant de le coudre à la machine. Encore une fois, ça vaut le coup en couture et tout particulièrement en corsetterie de prendre le temps de bâtir à la main pour obtenir un résultat vraiment plus précis. Pour finir avec cette pièce, j'ai assemblé donc la partie du bas qui est cordée avec le petit bout du haut qui lui ne l'est pas. J'ai utilisé une couture rabattue, ça me permet d'avoir un intérieur très propre sans aucun bord cru. Et enfin, j'ai retracé à la main, à l'intérieur de la pièce, avec un peu de difficulté parce que le tissu n'est plus du tout lisse du fait du cordé, la ligne de taille qui va m'être utile par la suite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour préserver ma santé mentale et vous éviter une vidéo de 40 minutes. On va s'arrêter là, on se retrouvera bientôt pour la suite de ces aventures corsetées. En attendant... Je vous invite à aller dérouler la barre d'information parce que je vais y mettre tous les liens vers les outils et les matériaux qui peuvent vous intéresser si vous voulez vous lancer dans le même genre d'aventure. Si vous êtes impatient de savoir à quoi ressemble le corset, je vais également mettre un lien vers mon post de blog dans lequel vous pourrez trouver des photos du corset qui est déjà fini. Et avant de vous quitter, il y a une dernière chose dont je vais vous parler, c'est ce livre il est de Lucy Emke, qui est la corsetière de Wasted Creations, et c'est un guide de corsetterie. Il est en anglais, c'est son seul défaut pour des francophones qui, des fois, ont du mal avec la langue de Shakespeare. Mais sinon, j'aurais vraiment aimé qu'il soit sorti quand j'ai commencé mon premier corset. C'est ce que j'ai trouvé comme explication de plus abordable sur comment assembler un corset dedans vous avez 4 projets avec 4 manières différentes d'assembler un corset et à chaque fois des explications limpides pas à pas avec des photos non seulement des photos de très belles photos de projets finis qui vous montrent plusieurs corsets réalisés avec le même patron mais des photos pas à pas de chaque étape il est extrêmement bien fait je ne peux que chaudement le recommander euh, Lucie va lancer un kickstarter pour un deuxième livre qui sera lui sur tout ce qui est adaptation des patrons. Et honnêtement je vais signer tout de suite. Voilà. Dernier petit rappel, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, me suivre sur les réseaux sociaux qui sont aussi là. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao